c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous ne pouvez pas le rater. Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay. C'est très très simple en 2023 comme en 2022 de rejoindre le Discord pour éclater les 4000 abonnés sur le Discord. Et on vise bien plus haut sur la chaîne. Le prochain palier, c'est les 12000. Et évidemment, en 2023, on va l'éclater et bien plus encore. Les amis, commençons avec les mises à jour, les nouveaux events hein, qu'on a eu qui ont pop. Hein. Notamment la crise de ces rôles avec une petite particularité puisqu'il y a le mode légendaire à présent de la crise de Cerroli et on va le tester ensemble. Je ne l'ai pas encore testé, j'ai fait zéro essai. Je voulais garder ça avec vous. Alors On a 2 jours, 15 heures, 6 minutes et 25 secondes pour finir la crise de Cerroli. Apparemment, c'est très tendu euh, ce mode. mais avant cela on a eu une petite surprise déjà sur les dev feedback puisque Lilith nous a fourni durant le week-end hein, des retours des développeurs on va aller voir ça et on a eu le résultat des premiers matchs, les OneV sans surprise ont gagné, les 60GT également et on pariera vendredi sur ce premier tour alors évidemment on a perdu hein, notre premier match, nos premiers paris forcément hein, puisqu'on a parié en contre-cote c'était la seule chose intéressante à faire et on va voir ce qu'on parie pour cette finale. Le but étant bien évidemment de plier le store. Allez, on passe au dev feedback immédiatement et voir ce que Lilith nous a réservé. Alors, il y a, si vous regardez bien, on regarde le détail, il y a un total de 7 questions. Hein. Recherche populaire, vous le voyez, hein, je sais pas pourquoi ça bug un petit peu. Tiens, regardez hein, le gift code 25 UPGXCARX. Hein. On a des smileys et Catherine. Donc, poule le fermer ce petit truc de. Recherche populaire. Non, on est obligé de le garder. Bon, bah ok, merci Lilith. Donc, question numéro 1, vous le voyez, hein, c'est des dev feedback qui ont été publiés le 30 décembre, mais qui datent du 28. La question numéro 1, il nous demande, s'il vous plaît, les joueurs demandent aux devs, hein, s'il vous plaît, activer les notifications sur téléphone et sur PC, et sur tablette aussi, hein, les gars, lorsque un membre d'alliance se fait rallier ou qu'un flag ou une forteresse ou un site, un holy site, hein, les sites 5. Les lieux saints se font rallier. Ça serait vraiment super bien, ça d'avoir ce genre de choses, hein, de pouvoir prévenir en plus quand quelqu'un se fait rallier. Ils disent que ça c'était bien reçu, hein, la, la demande, super. Ils vont le considérer pour optimiser le système de notification. En fait, ils ne répondent pas vraiment. Ils disent ok, merci pour ta proposition, on va euh, prendre ça en compte hein, dans, dans un futur, mais pas pour le moment. Donc ils ne disent rien là-dessus. Super, c'est dommage parce que c'est quelque chose d'ultra simple à faire. Question numéro 2, hein, ajouter euh, la possibilité de désactiver le fait de pouvoir targeter un allié bleu quand on fait de l'open field. C'est sûr que parfois quand on se bat sur l'open field, hein, on se trompe et on va, quand on va faire un, un cliquet glisser, on va targeter un allié et au lieu d'aller se battre, eh ben, on va rejoindre son groupe, euh, on va se mettre à côté de lui. Ça sert strictement à rien. Ils disent merci, c'est une très bonne suggestion. Des qui, euh, qui a pu publier ces suggestions là? On se demande. Ils sont actuellement en train de travailler à une optimisation de, euh, des features pour euh, améliorer la sélection, la performance de la sélection durant les batailles et l'open feed. Alors, ça, c'est sûr, ils vont le mettre à jour, puisque, alors peut-être pas comme on le demande là, comme c'est demandé dans la question, mais on le voit depuis ces dernières semaines, Lilith optimise énormément le mode de combat en open feed. Ça va très certainement dans le même sens que leur politique de vouloir lancer euh, une, une ligue d'e-sport sur rock. Donc pour ça, il faut vraiment que tout soit au top. Donc c'est normal qu'ils se penchent là-dessus. Question numéro 3. D'ailleurs, que veut dire le S de S1, S2, S3 J'aimerais bien savoir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Suggestion peut-être Je ne sais pas. En tout cas, question, moi j'aurais mis à leur place. Mais je parierai sur suggestion. Mettez-moi votre avis en commentaire les amis. Question numéro 3, suggestion numéro 3, can you please? Est-ce que vous pouvez activer, je vais dire acheter, l'habitude de Lilith, argent, euh, pouvez-vous activer une fonctionnalité pour euh, bloquer, pour verrouiller? Euh, la fonction armies tab, in the armies tab dans le tableau, alors attendez, can you please add lock function in... Alors je ne comprends pas la question, hein. activer, parce que parfois quand il sélectionne une marche et qu'il double tag sur un commandant icône, euh, ça sélectionne ça tout, ah, il voudrait qu'on puisse désactiver ou seulement loquer une troupe et quand on sélectionne sur le côté, ça, on ne peut sélectionner qu'elle, Ok, pour éviter de toutes les sélectionner en même temps, par exemple quand on va au combat, par exemple, il doit avoir le genre de problème, vous envoyez des troupes qui vont farmer, d'autres qui vont se battre, et bien quand on va faire un double tag sur celles qui se battent pour sélectionner que celles qui se battent, et bien on va se retrouver à sélectionner même nos troupes qui sont en train de farmer. C'est ce qu'il le dit, c'est ce qu'il suggère à mon avis. Il dit que c'est une très bonne suggestion, il travaille pour améliorer ce système de select all Feature. Ouais, ça serait pas mal, ça c'est une bonne, une bonne idée, je ne sais pas si vous avez bien compris, hein. mais si vous double cliquez dans le, si vous sortez vos cinq troupes, et qu'à droite dans les dessins des, euh, des commandants, les icônes des commandants sur la droite, vous double-cliquez sur l'une d'entre elles, et ben ça va les sélectionner les 5, quel que soit leur lieu sur la carte, contrairement à quand vous double-cliquez sur la troupe qui est sur le terrain, ça ne sélectionne que celles qui sont visibles à l'écran. L'idée, lorsqu'on double-clique sur le tableau à droite, ça ne sélectionne qu'une euh, partie des troupes et qu'on puisse en verrouiller, en rendre non sélectionnable, comme celles qu'on envoie en farming par exemple. Ce serait une très bonne idée. Suggestion numéro 4, hein, ajouter un compte, un compteur des speed-up dans le jeu euh, qui euh, on pourrait automatiquement savoir combien on a de euh, jours d'accélérateur en stock. Bon. Ok, euh, merci pour le retour, ils vont définitivement ajouter euh, cette suggestion dans le futur et que ça sera mis dans un update, bon là ça leur coûte rien de faire ça. Pute YSG, mais enfin ça coûterait ça peut-être leur faire perdre l'achat de bundle parce que des mecs vont se rendre compte qu'ils ont suffisamment et pas besoin de bundle. Euh, mettez YSG dans les grands coffres en or, ce serait bien. Ce hein. euh, serait vraiment bien. Il y était tout au début du jeu hein, pour les tout premiers serveurs avec Richard, comme je vous l'ai dit. Donc des nouveaux, ouais, on apprend là euh, Selective Commander, d'autres commandants vont être rajoutés. Alors là, il nous met une carotte. On leur parle des coffres en or et il nous parle des, euh, des bundles. De, euh, de coffres, on peut euh, avoir les commandants, le bundle journalier. Donc, euh, ils nous disent qu'ils ne mettront pas YSG dans les coffres en or, puisque eux, ils préfèrent qu'on lâche notre thune en achetant des daily bundles. Au moins, là, c'est clair. Suggestion numéro 6. autoriser les R4 et les R5 à kicker des personnes, des alliances, de, des structures d'alliance lorsqu'on est sur notre royaume d'origine. Cette feature existe, cette option existe quand on est en KVK, mais elle n'existe pas sur le royaume d'origine. Alors ça, je ne le savais même pas qu'elle n'existait pas sur le royaume d'origine. Ils disent qu'elle sera très utile lors de la construction de flags pour générer des crédits. Ils disent merci pour ce retour. On comprend la nécessité hein, d'avoir un, un management d'alliance efficient même lorsqu'on est sur notre royaume d'origine pour assurer un, un environnement équilibré et faire enfin ils n'utilisent pas à faire mais c'est ce que ça sous-entend pour tous les joueurs ils encouragent c'est marrant ça regardez ils encouragent les gouverneurs à adresser euh, cette issue cette, cette problème via internal communication plutôt que de forcer à, à plutôt que de forcer cette option à, à kicker des joueurs de la structure donc en gros ils disent qu'ils ne vont pas rajouter cette feature hein, et que si on a un problème sur le rom d'origine eh il faut mieux communiquer euh, ça leur coûterait rien de le faire en tout cas, je ne comprends pas qu'ils ne le fassent pas euh, pour éviter peut-être le harcèlement de certains joueurs, ce ne serait pas bête euh, pour quelles suggestions, la dernière, la numéro 7 hein, Ajouter euh, de nouvelles maps à Champion de l'Olympe ils disent merci pour cette suggestion comme d'habitude, ils sont en train de réfléchir à ajouter justement une nouvelle map aux champions de l'Olympe dans un futur update c'est tout pour cette dev feedback. on n'y apprend pas grand chose en fait euh, sur cela, ce n'est pas les meilleurs euh, qu'on ait vu. c'est même quasiment euh, que des, euh, des améliorations mineures peut-on dire, mais au moins Lilith continue de communiquer régulièrement, c'est pas mal du tout d'avoir cette info, ces infos, il faut, euh, on est sur un rythme de au moins un dev feedback par mois, il faudrait vraiment que Lilith continue comme ça en 2023, même toutes les quinzaines, ça pourrait être bien en plus des patch logs, hein, qu'on sache exactement vers quoi ils se dirigent. Comme promis, les amis, on va tester ensemble la crise de séroli en mode légendaire alors j'ai juste été dans le magasin voir s'il y avait des nouveautés je n'ai rien vu de nouveau et là j'en appelle à votre mémoire laser les amis est ce que en mode légende il y a une grosse différence avec le mode démoniaque entre ah bah je peux le faire moi même 2250 et si je passe en légende combien de pièces il me donne 2660 donc pas besoin de votre mémoire laser mais s'il y a une différence n'hésitez pas à me le dire ils ont peut-être changé et diminué le mode démoniaques qui sont capables de faire ça, hein. diminuer le mode démoniaque pour nous faire croire que, euh, que les récompenses sont nettement supérieures. On va tester la plus simple de toutes celles qui sont là. Je dirais que dans l'ordre, la plus simple, c'est Frida, suivi de Astrid, suivi de Akeok, puis Torni, et le plus difficile, Descartes, dans ceux qui sont là, hein, puisque ça change parfois. On va commencer par Frida, on va essayer de trouver quelque chose d'assez simple en attaque. Je vais prendre du DPS, rage contrôlé, voilà, j'enregistre. On va rechercher apparemment les premiers retours que j'ai eu de certains d'entre vous hein, sur Discord qui m'ont déjà alerté de la difficulté du mode légendaire. Le problème viendrait surtout du fait de trouver un groupe avec, lorsqu'on fait du hasard, lorsqu'on prend des groupes aléatoires comme je le fais là, un groupe avec des joueurs qui vont plutôt bien jouer et non pas juste bourriner comme avant. Là déjà vous le voyez, je me trouve bon, j'ai plutôt de la chance, j'ai un tank et un healer, mais en termes de puissance... 51 et 53 millions. Alors vous allez me dire ah bah ouais mais toi t'as que 69 millions. Ouais, j'ai 69 millions mais mon duo que je sors, euh, il est au max, il a pas mal d'items euh, iconiques, le stuff il est quand même de haut niveau. Là, c'est déjà un peu mieux. Donc on y va, oh il y a comme 3 healers faut qu'il déconne les mecs, hein. changer. Voilà, mettez-vous en DPS. Bon, deux healers, un DPS, vas-y, faut qu'il valide. On va voir ce que ça donne tout de suite. Normalement Frida Frida, ça passait jusqu'à présent tout seul. Donc vous le voyez, hein, moi je sors plutôt du lourd, un très bon binôme. Xianyu avec Nevsky, il va bien bourriner au niveau du stuff. Vous connaissez mon stuff par cœur, hein. je suis en légendaire, je suis en iconique sur eux. On va voir là le binôme qui est sorti. Normalement, je devrais être le plus gros euh, DPS, ça attaque tout de suite. C'est moi qui ai attaqué immédiatement. On va voir, on est bien tous là, on est bien tous là. Il faudrait que, vais euh, dire que le tank reprenne, mais il n'y a pas de tank, donc j'ai bien fait de bourriner. Je claque mais tout de suite, hein, je claque, hop, je claque tous mes, euh, mes skills, voilà, je me remets un petit heal. Et on va voir ce que ça donne, c'est bien moi qui est euh, le lead du dommage. Pourquoi Saladin il s'en va Regardez, pourquoi Saladin s'en va Juste, il voulait éviter, mais qu'est-ce qu'il va faire Tu vas prendre la zone. tu peut-être Saladin, là déjà, il joue n'importe comment. Hein. Alors déjà, ça va faire plusieurs dizaines de secondes qu'on a commencé. On est à peine à 77%, on le voit là, elle est beaucoup plus balèze Frida. Frida, il faut savoir qu'avec en mode démoniaque, moi, pour vous donner une référence, hein, quand je jouais contre elle, euh, hop là, on va se remettre un petit soin, quand je jouais contre elle, soit on la défonçait avant même qu'elle se mette la première fois le bouclier, soit on était à genre entre 5 et 20% lorsqu'on était un groupe low en DPS, parce que je prends que des groupes aléatoires. Là, elle va se mettre son bouclier, on va être à peine entre 55 et 60%, je pense qu'on sera même pas à la moitié, ce qui veut dire qu'il va falloir s'y reprendre à trois fois normalement, donc deux boucliers avant de réussir à la défoncer est-ce qu'on va réussir à aller plus bas encore, en, vrai, en termes de DPS le Guan qui est derrière, il fait pas mal aussi, là et voilà, regardez on est à 52, ça va peut-être descendre à 51 voilà, 51% donc on va devoir se manger deux fois son bouclier, alors il y a déjà l'autre là-bas, il fait n'importe quoi. On va devoir se manger deux fois son bouclier. Est-ce que, est que les Loirs vont la heal ou pas Parce qu'ils pourraient rajouter, apparemment, on m'a dit que sur certains boss, les Loirs arrivaient à heal le boss, mais c'est peut-être pas celle-là. Encore une fois, là, j'ai choisi volontairement le boss le plus facile qui était présent. Et on le voit déjà, même avec le plus facile, c'est déjà beaucoup plus difficile. Il y a du heal qui passe dans tous les sens. Il faut les claquer les mecs. C'est eux-mêmes qui se healent. D'accord. Donc, je ne crois pas que par le passé, les Loars se, se healaient. Hein. Euh, avant, je pense que ça, c'est une petite nouveauté. Ce qui fait que de l'autre côté, il va être en galère pour claquer le Loar tout seul. Il faut bien que nous... Et puis, il faut sortir de la zone. Il y a du poison euh, là maintenant. C'est nouveau ça. Ouais, ça fait euh, vraiment une grosse différence. Je pense qu'on va quand même manquer de DPS. Heureusement. Heureuse. Il faut sortir de, euh, du poison et on se fait bien défoncer quand même là. Il faut vraiment qu'on qu arrête de déconner là parce que c'est chaud. Euh, non, non, même elle, même Frida qui est censée être beaucoup plus facile, je ne suis pas sûr qu'on arrive à la déboîter euh, directement. C'est vraiment, vraiment beaucoup plus tendu. Alors, est-ce qu'il faut défoncer et finir les Loirs Franchement, là, le Guan, je pense qu'il pourrait lâcher les loirs et pourrait revenir sur frida il faudrait la focus là je suis en train de la tenir frida mais regardez j'ai quand même pris bien cher euh, en vie. j'aimerais bien que euh, les healers me donnent un petit peu de vie ce serait sympa il faudrait que je laisse le saladin elle me fait mal hein, quand même euh, frida il faudrait laisser le saladin tanker il faudrait que les deux golemons là qui euh, qui sont sur euh, sur les loirs reviennent déjà on va récupérer artemis qui va fini elle pourrait il pourrait taper le Guan qu'est ce qu'ils font ils prennent du poison aussi regardez moi je prends quand même bien cher euh, en vie je suis très très bas là il faut que je me décale un petit peu parce que sinon je mange le poison cette zone de poison là c'est totalement, euh, totalement ouf comment elle me fait mal regardez je vais canner, je ne sais même pas si je vais tenir jusqu'au bout il faudrait que j'arrive à relâcher l'agro mais je crois que là, ça ne va pas le faire. Il va falloir que je me mette sur le côté. Elle va reprendre un bouclier Frida. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à... Allez, voilà, elle reprend un bouclier. Et là, il faut vraiment que je laisse les autres tanker. Il hein. faut que j'évite... Euh... Oh, on m'a mis un petit, euh, un petit soin. Sympa. Il faut que j'évite de me faire tabasser. Allez, laissez-moi tranquille. J'avais même pas vu tout à l'heure hein, qu'il y avait, ça se trouve, des zones de poison. Il y en avait dès le début, mais même moi, je ne l'avais pas vu. Il faudrait qu'on se regroupe et qu'on arrête de s'éparpiller. En, en règle générale, hein, on, on se met toujours en bas à droite. Voilà, l'autre guane, y vient... Il a raison, nous il faut qu'on sorte de la zone de poison, elle fait trop trop mal cette zone, il faut qu'on le tabasse lui, voilà, on te tabasse, on ressort de là, je retape eux, on ressort de cette zone là qui fait trop trop mal, je suis en train de me faire Dépouillé d'une puissance Là ça va être chaud en plus je risque de manger Les cercles je vais vraiment Vraiment être très très proche Il faut que je descende sinon euh, je vais manger La fureur de Frida C'est ultra chaud ce mode. Franchement là pour un premier essai Ça me rappelle les premières fois qu'on faisait Je pense que je vais prendre sa zone là regardez Est-ce que, oh, Je suis juste à l'extérieur J'ai ultra ultra chaud C'est euh... C'est vraiment border, border, border. Voilà. Et maintenant, moi, j'ai pas le choix. Hein. Moi, elle me focus. Donc, faut que j'aille dessus. Euh, là, je pense que je vais canner. Hein. Soyons clairs. C'est quasi sûr que je vais canner. Le Guan, il va mourir. Le Saladin, il est quasi full. Il nous reste qui Il nous reste Artemis qui est presque morte. Et on a un deuxième Guan qui lui est bien. Il faudrait que je sorte de cette zone je suis en train de me faire ravager. Et on va pas réussir. Hein. On ne va pas réussir à tuer la petite Frida. Mais je suis mort. Voilà, c'est simple. Je suis mort et Frida euh, et remonte en vie tranquillement. Elle remonte 45 puisque tous les loirs la soignent. Donc, il faut bien finir les loirs cette fois dans ce mode-là pour retourner. Euh, battre euh, le commandant je voudrais peut-être vous refaire une vidéo euh, tuto là dessus dès demain je voulais faire ce premier essai avec vous pour que vous voyez en conditions réelles j'avais pas testé j'avais rien vu dessus donc c'est clair il faut là je vais réessayer après, et je vous en ferai une vidéo, très probablement c'est simple, il faut impérativement avoir un tank et impérativement déboîter les Loars avant de retourner sur Frida. Sinon, les Loars la soignent et éviter bien évidemment les zones de poison. Voilà, ce sera une découverte en live avec moi. Vous avez bien vu comment je me suis fait